La valeur-thérapie est une manière de vous apprendre, est une thérapie pour apprendre à changer de valeur en adéquation avec ses rêves, ses grandes visions politiques, au sens large du terme, son rêve d'une société idéale, au sens large du terme, et sa réussite en entreprise qui est le microcosme du macrocosme, l'entreprise étant le microcosme de ma réussite dans la vie et dans l'univers. La valeur thérapie, c'est une approche thérapeutique propre à la voie de l'amoureux. Je l'ai inventée pour poser un nouveau paradigme thérapeutique dans lequel la volonté intervient. Si j'ai pris conscience de quelque chose, je dois en deuxième temps prendre la responsabilité de passer à l'acte. Et pour passer à l'acte, eh je dois changer de valeur. C'est ça l'idée même de la valeur thérapie. Et l'outil pour les passer à l'action, c'est changer de valeur, vous changerez de vie.